Un dossier de diagnostic technique. En gros, c'est un rapport de rapport en fait. Mmh. Bonjour à tous et bienvenue dans cet nouvel épisode de C'est quoi encore ce truc Alors reprenons. Le dossier de diagnostic technique ou DDT est un document que doivent fournir les propriétaires qui vendent ou louent un bien immobilier. Ce dossier regroupe l'ensemble des diagnostics immobiliers obligatoires pour les parties communes ou les parties privatives d'un immeuble concerné. Alors le DDT, à quoi ça sert L'objectif du dossier de diagnostic technique est de protéger et de mieux informer un futur propriétaire ou locataire sur les éléments de l'immeuble susceptibles de présenter des risques pour la santé ou pour la sécurité des personnes. Alors quand est-ce qu'est demandé le DDT Le dossier de diagnostic technique complet doit être transmis uniquement lors de l'avant-contrat, promesse ou compromis de vente, bail locatif, et au plus tard lors de la signature de l'acte de vente définitif devant le notaire ou pour signature du bail. Le vendeur ou le bailleur d'un appartement doit fournir un dossier de diagnostic technique comprenant une liste précise de diagnostics immobiliers. Cette liste est transmise par le notaire ou par l'agence immobilière en charge de votre bien. Je reviendrai sur l'ensemble des diagnostics obligatoires pour chaque cas de figure, vente, location, immeuble ou logement, dans une série de vidéos dédiées à ce sujet. Donc pas la peine de vous rappeler de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne pas les manquer. Est-ce que les diagnostics sont obligatoires pour le compromis Vous devez fournir à l'acquéreur un dossier de diagnostic technique obligatoire qui l'informe au sujet de l'état du logement. De certaines installations ainsi que ses performances, et pour qu'ils puissent ainsi prévoir d'éventuels travaux. Donc, oui, les diagnostics sont obligatoires pour le compromis. Alors, qui réalise le DDT Vu que le DDT est un recueil de diagnostics obligatoires lié à la vente ou à location d'un bien, la constitution du DDT peut être faite par le diagnostiqueur lui-même. La remise de l'ensemble des rapports constituera de fait le DDT. La certification du diagnostiqueur en cours de validité ainsi que sa RCPO devront obligatoirement figurer à la fin de chaque rapport. J'espère que cette notion est un peu plus claire pour vous et comme d'habitude, posez vos questions, toutes vos questions auxquelles je m'efforcerai de répondre en commentaire. En attendant, je vous laisse avec cette vidéo et je suis sûr qu'elle attisera votre curiosité. Pour ma part, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, au revoir.